Bonjour à toutes et à tous, c'est NewPromine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va être une vidéo annonce, non pas le point s'impose, un autre. <rire> on va essayer de travailler la miniature comme je l'ai dit dans mon MPPC2 qui est sorti il y a deux jours à l'heure où je tourne cette vidéo et d'ailleurs je vous en remercie beaucoup, vous l'avez pas mal accueilli, ça m'a donné envie de refaire plus et aussi parce que j'ai eu beaucoup de travail pour le faire. Il m'a fallu une semaine pour monter cette vidéo, c'était horrible. Bref, je suis pas là pour me plaindre sur, euh, sur ça, on va revenir bien sûr sur quelques trucs sur le MPPC2. On va parler de nouvelles choses et on va parler de ce que vous avez vu au titre. D'ailleurs c'est le titre le plus, plus tâtique que j'ai vu sur ma chaîne YouTube. Bref, j'espère que vous allez l'aimer cette vidéo quand même, même si elle sera beaucoup moins travaillée que le MPPC2 ou que même d'autres vidéos, j'espère que vous allez l'aimer. Alors le premier truc que je voulais faire c'était revenir quand même un peu sur le mppc ces deux. J'ai vu un peu en privé, il y en a qui m'ont dit euh, bah, est-ce que ça va avec Mano Alors, je tiens à vous le dire, c'est qu'une parodie de ce qu'on a fait. Hein, ce qu'on a fait, c'est qu'une qu parodie. Hein, on est bien sûr toujours amis, toujours euh, meilleurs potes, toujours friends, toujours frères. Mais voilà, c'était une petite euh, parodie que je voulais faire de MPPC, voir si je pouvais au moins un peu analyser les chaînes YouTube de tout le monde. Et à ce que je vois, ça marche et que ça vous plaît, donc euh, je vais continuer sur le MPPC, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, le prochain devrait arriver bientôt, hein, je dis ça, je tease, hein. Mais avant que le MPPC 2 arrive, il y aura une nouvelle série, voilà, qui, qui arrivera. Et donc cette nouvelle série, ça s'appelle JDMA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, JDMA Vous allez me dire, mais... François, qu'est-ce que tu fais Eh bah tout simplement, c'est l'anagramme. Maintenant vous êtes habitué aux anagrammes, c'est l'anagramme de je donne mon avis. Voilà. Pour vous dire quelques exemples d'anagrammes de, de, hein. MPPC, mes potes partent en couille la survie, LS la guerre de village, LGDB, enfin bref, et donc là du coup Un nouvel allégramme arrive et ça s'appelle JDMA, alors le concept de JDMA c'est pareil que MPPC Sauf que sur MPPC J'essaye je, de mettre un maximum D'humour possible et vous allez peut-être Le voir à part au MPPC 2 Où justement c'était une vidéo un peu plus sérieuse Mais sinon sur le MPPC 1 vous avez vu Que j'ai mis pas mal d'humour et ça vous a Beaucoup plu, vous avez été nombreux à me dire que la vidéo était drôle en retour et, et je vous En remercie beaucoup donc euh, je vais continuer Les MPPC et je vais continuer sur ça et oui je me répète Alors JDAMA par contre c'est que ça va être beaucoup plus sérieux Je vais traiter de tout sujet possible C'est à dire que ça peut être des sujets antérieurs à aujourd'hui comme des sujets euh, bah, Qui sont en plein dans le moment Où je vous présente le fait Et je, je l'analyse un peu Et je donne mon avis euh, juste à l'avant. Et maintenant on va attaquer au sujet Je pense un peu le plus triste Enfin pour ma part c'est vraiment le plus triste Et vous l'avez vu au titre J'arrête les vidéos Minecraft Donc en fait euh, je vous expose un peu le, le souci c'est que les vidéos minecraft je prends, je prends toujours autant de plaisir à les tourner c'est pas ça le problème que ça soit avec GC mano que ça soit avec les autres ou même les vidéos overwatch hein, que ce soit avec mordor ou que ce soit avec quelqu'un d'autre je prends toujours autant de plaisir à les tourner et toujours autant de plaisir à jouer le seul bémol c'est que je prends plus du tout de plaisir les monter et ça c'est un réel problème je juge que si je prends plus du tout de plaisir à monter mes vidéos ça sert à rien que je les exporte par exemple pour prendre sur exemple la gare des villas 5 et 4 voilà j'ai beaucoup retardé ce, ce montage parce que vraiment voilà j'avais plus envie de les tourner enfin j'avais plus envie de les monter et vraiment ça me saoulait et donc bah du coup j'ai décidé d'arrêter ça voilà ce que je voulais vous dire sur cette sur cette vidéo une petite annonce voilà une petite un point s'impose et donc du coup j'espère que ça vous plaira et que je, bah, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera normalement JDMA1 j'espère que celle là vous, vous plaira et ciao à la prochaine